Bonjour à tous, on va jouer en Mothership et on va s'appeler Sky Spirit. Alors, voilà, c'est bien, c'est cool, en plus la collague pas Que demande le peuple Juste que le logiciel ne me fasse pas des fichiers corrompus Alors, oh oui, non, bon de toute façon les boules rouges me font rien Donc, euh, Voilà, c'est parfait, bon moi j'utilise la petite technique du j'augmente un par un tout level 1, tout level 2, tout level 3, enfin bref, voilà. Ça peut monter jusqu'à tout level 5 plus 1 de plus pour le illustration. Hop là, alors, on va faire Bullet Speed. Hop, bon, quand on arrive à 15, on peut se mettre en Twins, on va commencer à chasser. Voilà, on se met en Twins, parce que perso, le Twins, c'est un de mes préférés. Enfin, de ce niveau-là, c'est pas mon préféré, mais pour les améliorations qu'il a, c'est euh, carrément mon préféré. Oui, tu peux casser des petites figurines, enfin, des petites figures géométriques. C'est bien tu fais des maths en même temps. C'est super, hein Hop Allez. On continue. 25. YOLO YOLO Ok, ok, ok, ok. T'as juste à te barrer, en fait, mec. Hein. Sinon, tu vas mourir. Je fais... Ah Là, il y a le Mothership, là, et mon Mothership, pas moi. Il essaie de me viser. Blablabla. Blablabla. Alors, on va se mettre en... Twin Tank, c'est bien ça. Regardez. Comme ça. Si il y a un mec qui arrive derrière... Pra, pra, pra, pra, pra. Pra. Bon, bref. Bon, par contre, ça lag un petit peu parce que je te débite un max de boules à la seconde. J'ai level 30 de mon but, c'est d'arriver level 45, donc level max, et de buter tout le monde grâce à ma, à ma petite amélioration euh, des familles qui va me per permettre, euh, tout simplement, euh, d'être the best. Oh, il veut quoi, lui Il a essayé de me tirer dessus. Ah, attendez Je suis facilement euh, dispersable. Hein. Hop, level 35 Plus que 10 levels, et hop Super caca. Non, je déconne. Non, plus que 10 levels et hop, c'est bon. Bon, là, tu farms, en fait. Donc, le farm, c'est simple. Et tu gagnes beaucoup de trucs. Alors, ce qui est bien, c'est que tout le monde a plus ou moins de bons levels dans mon équipe. Mais que dans l'équipe adverse, c'est pas très très très bon le level. Hein. On est d'accord là-dessus Euh, ouais, alors. Toi, tu fais quoi, là Tu vas mourir, toi Non, je déconne. Moi, je suis sympa. Moi je suis un mec sympa, je tue que ceux qui s'approchent trop près de moi, et ceux qui me tirent dessus. Toi tu m'as tiré dessus Bah ben, toi tu m'as tiré dessus aussi Ok, je suis bientôt level 40, voilà, merci. Alors par ici c'est un petit peu le bordel, comme vous pouvez le voir. Les boules du mec doivent faire plutôt mal, vu le nombre de dégâts que j'ai vu qu'il a fait. Alors par là-bas il y a plus ou moins beaucoup de carrés, et trucs comme ça. Par là-bas il y a plus ou moins des PGM, donc je vais pas y aller. Parce que moi je ne suis pas un PGM, j'ai fait 10 parties sur... Euh, sur... Euh, comment Diep.io. Donc euh, bon. Voilà, c'est pas du tout la PGM-itude. Hein. Alors, il y a un mec avec ses boulettes de la mort là. C'est la merde. S'il y a des petits triangles, ça veut dire que le Mothership est à peu près à euh, 2 mètres. Attends, non, ça c'est pas des... les... Oh, putain, les triangles de la mort. Triangle de la mort, a... Yeah. Allez, toi t'es moche. Tout ce qui est bon à prendre est bon à prendre. Je suis level 42. C'est bien que je sois level 42. Bon bref, je me calme un petit peu moi. Comme ça tu nettoies toute la zone autour de toi. Et déjà là tu passes level 44. Et bientôt level 45. 45, voilà, regardez. Comment faire laguer le jeu T'as juste l'impression que c'est l'engrenage de paramètres. On va prendre quoi On va prendre Flanguard Et c'est parti Alors on farm Là pareil ça tire de tous les côtés mais ça va être beaucoup plus fun Enfin bah en fait Au max tu peux devenir comme ça Ou alors sinon faut que j'en trouve un autre Un qui fait tout autant la gueule d'ailleurs euh, attendez Hop Bah il y a un côté pour les gens qui savent viser Et puis il y a un côté pour les gens qui savent pas viser En fait Et moi je suis du côté des gens qui savent pas viser Hop là Ah, mais c'est parfait Go attaquer le Mothership Non, je déconne. C'est une très mauvaise idée, les gens. Hop là Attends, alors, oui, toi, viens, on va te défoncer. Viens, on va te détruire. Eh ben non. 30, alors, là, on va faire le triangle. Voilà. Yoloo Bra, bra et puis après, il y en aura encore deux canons qui vont popper sur les côtés. Voilà. Après, tu peux finir comme celui-là. Et là, c'est carrément le bordel derrière toi. Tu laisses du lag. Tu vois, tu passes, puis derrière toi, les gens, ils laguent. Ah Non C'est pas bien Vite, il faut qu'on aille sauver le Mothership. Ah, oui, ça va le faire niquer. What Il m'a défoncé Et ben, on va jouer au Machine Gun. Mon préféré C'est dommage Quel dommage Ouh là là ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf. Ouh là là ouf, ouf, ouf. Ouh là là Ouh là là Oh tiens Fais des dégâts Oh là là Oh là là Il y a beaucoup de gens Qui me suivent Notamment les gens Qui vont me tuer Pour nettoyer l'arène Qui s'appelle Les Arena Closer. Enfin, genre ce mec là Ça. Hop là Allez c'est reparti On va faire Un petit peu De domination Tiens Alors euh, quoi que, attendez, c'est quoi ça? Team DM, j'ai jamais testé, mais je pense que ça doit être quand tu joues avec ton pote sur Skype ou tout machin. Ton. Bref, hop là, alors domination, je suis Red, I am Red, et I am bientôt gagner la partie d'ailleurs. Est-ce que j'envoie des panneaux? Hop là, allez, oui, c'est bien. Euh, lequel on va prendre? The sniper. Voilà. Sniper, c'est le seul que j'ai pas testé. Oh, tu vois, oh putain, les balles font mal. Alors, par contre, c'est d'une lenteur. Voilà. Alors, ceci est un canon. Euh, un canon, comment dire Un canon qui te fait beaucoup de dégâts quand euh, il te touche. Euh, non, pas là. Là et là. Ce mec fait du bordel et du lag. C'est parfait. Euh, donc je disais, ouais, les canons quand ils te touchent, c'est à peu près comme les destroyers. Allez, allez, allez Regardez, on va voir, on va voir le bordel que c'est, attendez, d'abord je casse celui là. Hein, voilà, c'est plus drôle, hop là. On va voir, on va voir le bordel que c'est quand euh, un, un gars essaye de, de tuer un canon, par exemple. Là, vous voyez, là je suis à côté du premier canon, celui qui est droit de la base. D'accord. On vrai là, avec mon... Le truc, j'ai juste avancé et il ne m'arrivera rien. Bon, bien sûr, le centre de la map hein, avec des trucs qui te pèsent à peu près 18 kg. Euh. Hein. Non, non, non, non, non, non. Et qui te montrent très très mal. Hein, comme on vient de le voir. Moi, je suis actuellement au milieu de la map. Et euh, ça lague. Voilà, par exemple. N'essaye pas euh, de le tuer au corps à corps. Attends. Attends, il faut que je retrouve un. Red has won the game. Oui, on a gagné la partie, c'est bien. Enfin ouais, bref, les, les gros gros là. Faut pas. Il y a des arnaques là Les gros gros, faut pas. Euh... Faut pas essayer de les tuer parce que. Enfin, faut pas essayer de les tuer au corps à corps parce que je te dis pas. Le bordel que c'est euh, le nombre de fois où tu vas devoir mourir. Bon, par contre, après, quand tu le tues. C'est vrai que euh, ça te rapporte de l'argent, quoi. Puis bon, c'est pas grave, hein. Les canons ont pas une grosse portée. Regardez, vous voyez, là, je suis full life actuellement. Je, je vais m'avancer contre ce canon. Je vais mettre un petit peu de ça, ça et ça. Voilà. Je vais m'avancer contre ce canon, voilà, qui est actuellement là et qui te tire des balles, qui te one shot, les gars. Attention, détruisons le canon. Non, c'est pas moi. Voilà. Elle te font beaucoup de dégâts. Ça fait très très mal. Alors, on va te faire des boulettes de moche. Des boulettes de... Alors là, on va jouer sur l'attaque. Oh putain. Oh putain. Et je te circule. Et je te circule. Oh. Ah oh. Alors, ils ont gagné un canon, les rouges. Nous, on a bientôt gagné le nôtre. Il fait hyper mal maintenant mon tir. Non, pas du tout. <rire> YOLO. Boum boum. Yo, ouais. Ouais, et voilà, là maintenant il est bleu, il nous tire plus dessus. Allez, c'est parti, on va... on va détruire. On va prendre lequel On va regarder où c'est qu'il y a des rouges, où c'est qu'il y en a pas. Je crois qu'il y a des rouges partout, malheureusement. Euh, ouais. Alors là, il y a des rouges. Ça se voit juste à la couleur des balles. Attention, regardez, une belle structure qui pop Hop, oh Regardez, oh, une belle structure qui pop Hop, hop, voilà, oh Alors, comment te dire que je suis plutôt bien euh, là, un petit peu de reload dans ta face et de la pénétration alors là comment te dire qu'on va prendre ça parce que ça c'est le meilleur pour les améliorations on va re-améliorer ça alors c'est parfait un petit peu si je me fail et que je pense dans des gens hop voilà oui et hop voilà un petit peu hop euh, on va garder le Twin Flank. On va prendre un petit peu de ça. Alors là, je vais essayer avec le 6. Là, le, le, le truc pareil, sauf qu'il y a un double canon de plus. Voilà. Comment faire laguer Comment faire laguer une partie Alors, ce qu'il me faut, c'est de la mayonnaise. Truc et 10 minutes au four. Non, tu mourras pas. On va le détruire. On va le détruire, Michel. Oh. Yes Ah non, c'est nous C'est nous qu avons détruit. Allez, détruisons-le Level 45 après, on va voir ce que ça vaut. Truc. Hop, là, attendez. Un petit peu de speed. Je, je suis surtout sur euh, l'attaque. On va voir ce que ça fait. Hein. Un truc attaque. Attaque de la mort qui tue. En enfin, même temps, souvent, la mort, ça tue. Mmh, un petit peu de dommage. Pas trop de régène, encore. Oh, ça en fait beaucoup, ça. Oh, yeah, yeah Oh Ah là, il y a de l'argent, là. Il y a de l'argent à se faire. Alors, je suis level 40, je suis bientôt level 45. Je farm, je farm. Ah, vivement que je me rachète un clavier, moi. Alors, par contre, les rouges, ils ont récupéré leurs canons. Les... Ils ont récupéré leurs canons. Ah, on vient de leur recasser leurs canons. Il faut avoir tous les canons de la map. C'est la merde. Alors, là, je suis level 43. Je suis bientôt level 45. Alors là, les boules, mais minuscules, quoi. Le truc qui tire, c'est des boules minuscules. Oh, je t'ai vu. Hop là. Non, il m'a tout volé. Il m'a volé tous mes kills. Ah! Oh, il est bleu! Le canon est bleu! Level 44! On va bientôt pouvoir passer level 45. Alors, par contre, ouais, là, ça augmente rien du tout. J'ai vu un carré bleu cap pop Là, enfin, un, un, un pentagone bleu cap pop Et attention! Alors, donc c'est le triple twin, c'est ça? Voilà. Euh, euh... Non, mais vous n'allez pas me buter alors qu'à peine j'ai pris mon truc quand même. Et on va se mettre en un petit peu de regen parce que moi je suis nul. Voilà, on est level 45, on va pouvoir aller détruire leur petit canon. Hop là, tu vois ce machin-là, là, ça te tire des boules, nul. Alors là, il y a notre petit canon. Euh, là, ils ont pété notre canon, ce qui est pas bien du tout. Je sais pas qui c'est qui tire des balles. Mais en tout cas, ces balles sont nulles. Là, ça fait du bordel. Là, il y a du bordel en dessous, je vais pas y aller. Enfin, en tout cas, pas tout seul. Parce que je veux bien prendre un canon, mais pas tout seul, tu vois et là, la technique, c'est ça. La, te... Hop. la technique, c'est ça. C'est tu tournes et tu butes les gens autour. En gros, c'est un peu la technique de l'octotank. Clairement, voilà. Hop. Alors, oui, c'est bien. C'est drôle, c'est gentil. Hein. Oui. Ah, il y a un octotank. Un, euh, un octotank. Un triple twin. Par contre, il a que six canons, alors que l'octotank en a 8. Et plus t'as de canon, plus c'est drôle, tout le monde le sait. La technique, c'est ça, tu te craches derrière le canon, comme ça, c'est lui qui prend les dégâts. Et là, tu tires comme ça, le canon, il regarde. Il regarde, tu te mets à l'opposé de... il regarde le canon. Et hop, tu tires. Alors, c'est parfait. Euh, euh c'est quoi C'est auto-fire. Allez, c'est parti Oui Vous ne m'aurez pas Attention, détruisons le canon Alors, d'accord, c'est moi qui focus. Alors, oui, oui, non. C'est très très pété, son truc. C'est pour ça que je vais essayer le machine gun. Parce que je crois que c'est avec le machine gun que tu peux faire ça. Ok, c'est parti. Ah euh, Les rouges sont en train de reprendre l'avantage. C'est très très dommage, tout ça. Mmh, oh, c'est parfait. Alors, ah oh oui, attendez juste. Hop là, 3, voilà. On essaie de faire le multi, pareil. Euh... Ou oula là Ouh C'est la merde par là-bas. Hein. Je vais essayer déjà de reprendre celui qui est à côté de la base. Ce serait pas mal. Ça me paraît être le bordel. Juste de parce ce que j'en vois. C'est le bordel. Alors, il y a un level 40 qui tire dans le tas, en fait. Il y a un octotan qui essaie de me tirer dessus. Parce que je lui tire dessus, en fait. il euh, y a des trucs... Il y a des triangles... C'est le bordel. Oui, c'est le bordel. C'est le bordel, Michel. Je répète, c'est le bordel. Ah Ah Ah Ah Ok. On est en train actuellement de perdre. C'est pour ça que j'améliore un petit peu ma vie. J'améliore surtout les dommages de mes boules et mon reload. On a actuellement perdu. C'est dommage, on avait l'avantage à un moment. Euh, on aurait peut-être dû euh, attaquer quand il... il en était temps. C'est dommage, vraiment dommage. Bon, c'est pas grave, j'espère que cette petite vidéo euh, découverte de Dieppe.io Enfin, c'est plutôt une découverte sur Youtube, mais cette vidéo sur Dieppe.io euh, vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'exprimer en lâchant un petit pouce bleu ou un commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Salut à tous, c'est Deské Spirit.